Julie Ferrer, directrice de la CEPAM de et marne Donc, euh, La conférence vient de se terminer et c'était effectivement excellent. Euh, on a passé un très très bon moment avec euh, l'équipe de, de cadre. Euh, voilà, des, des, le message se euh, prête complètement à ce type d'instance avec euh, un, un, un discours très dynamisant, très positif, euh, très encourageant. Euh, des messages simples, clairs, hein, voilà, qui peuvent tout à fait être utilisés au quotidien de manière très euh, facile.